Salut Manzadi di Capris Avec avez vous et la vous et vous et racontez vous et Eh bien, au Mali, d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de suffisamment Ils font semblant comme s'il y a un objectif What ennemi devant. Vous voyez, ils débattent, ils essaient de fixer l'objectif. Bon, capisco, il faut que ma fasses ce que tu un Bonjour. un autre, mais tu es Oh, et tu Ou alors, il faut penser très fort Quand il y du compi Il y radio la mort en un an Et c'est l'imitation du Vucili Piou piou Et qui Il dit précis ou Vucili Si vous résoudrez Hello darkness my old Cette offensive là n'a pas fait de victime mm. Il ne manque pas d'allant mais de matériel et d'organisation. Manque d'organisation et de matériel. Un minéraux manque à visto. Donc, ce partout à guerre et à moi, c'est tout morti. Sans transition, la seconde vidéo. A principe, tout est normal. Et rap. Your girl knows I've got the sauce. No ketchup. Just sauce. Raw sauce. Boom. Yo. Ah. Et d'un The And boom. Skia. un Boom, Simple oui ou frater ou dilota. Yeah yeah. Mamie va chipinza ça à une affaire. Ça peut quand Bruno serait tiens manica pri The things go scra Porca miseria, forse sono stati iscritti da una cieca. Yo, the king goes chi E porta un mantellone. Yaya. Yeah, yeah. Facci il retto, Omarì, non è mai così. Ultima video, alcuni sheet penso è quella di Baptiste. <tossi> Buongiorno. Mm, bon Ma par qui respire t Allez, à so Imani Kuarena. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. <trives> C'est vois qu'il a de la et à sinim c'est une pipa. Normal. Hum, me piace ce Tu fais la gueule du monde, toi ou quoi Quoi Et t'éteins Oui Dépêche-toi Mais c'est pas un peu le c'est dans une coupe. C'est dans une coupe. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais Mais t'es pas net, mais t'es pas net, non Ah non, vous n'avez pas net. Mais si, je suis très net. Mais si, je suis très net. Aïe, un bel sguardo Comment tu vas dormir là-dedans Yeah Cou moi adore mao bati Il est barge T'es ouais, ben je... con quoi Yeah, et ta bandera Baptiste, qu'est-ce que t'as pris Wow, so good jacks Power Baptiste, qu'est-ce que t'as pris Du caca de chameau J'ai le droit de laisser choses dans la chambre Yeah Baptiste tout. Je vais étriper une vache et me rouler dans ses entrailles et puis dormir nu dans sa carcasse. Parce que j'ai le droit. C'est dans ma chambre. Je prends des précautions, précautions, précautions... Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose, tu vas ah, pas dans ta chambre Je vais dehors, il fait froid. Bah je m'en fous, alors t'essayes l'été. Ouais, ah, mais l'été c'est non. Et qui 3 minutes de vidéo, on s'appelle Mika, parti, fache, safari? Alors, pas capiche, à d'une c'était safari. écoutez retour à mes d'accueil à pougre et s'il y avait des idées de vidéos avec vous à t'y dire